Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, façon de parler, et de répondre à une question qu'on m'a, enfin, à une interrogation que je me suis fait au début où j'ai démarré mon activité en marketing relationnel, et à, à, à quelque chose qui revient régulièrement parce que aujourd'hui, arrivé au stade où on en est dans notre activité, j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi et qui me proposent de développer un second, voire un troisième ou quatrième euh, marketing relationnel avec des produits qui, sont, qui pourraient être complémentaires aux produits que j'ai. Je pense notamment à, actuellement, une, un marketing qui est en train de se lancer autour de la formation qui fonctionne un petit peu comme Netflix. Et effectivement, si je regarde de base, euh, aujourd'hui, nous, on est dans le bien-être et la santé et on pourrait très bien se dire, tiens, on va faire ça. Puis, je pourrais aussi rentrer dans un marketing de réseau de maquillage. Ouais, mais non, parce qu'en fait, notre compagnie a racheté une compagnie de maquillage, et donc bientôt, nous allons avoir du maquillage. Puis notre compagnie, elle a fusionné avec une autre, et puis il y a une grande ambition. Donc il y a plusieurs niveaux de réflexion sur le pourquoi, du comment, pourquoi aujourd'hui, je ne veux pas développer autre chose, et c'est ce que j'enseigne à mes équipes, c'est que je leur conseille, tout comme moi, on me l'a conseillé, je leur conseille de focus, de rester sur, de, de, de, de mettre leur, leur, leur, leur, leur, leur énergie sur le développement, d'un seul marketing relationnel. Alors, moi, dès qu'on est rentré dans cette compagnie, il y a maintenant bientôt deux ans, on m'a abordé pour développer quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Wires, si vous avez entendu parler. C'était un système, de, en fait, de cumul de points par rapport à une carte. Quand on achetait des choses, ça nous cumulait des points et puis ça nous permettait d'améliorer notre pouvoir d'achat, etc., etc. Il y a d'autres trucs comme ça qui existent, mais ce principe-là s'est écroulé. Mais j'ai de suite demandé aux gens qui m'enseignaient à faire correctement le marketing relationnel je leur ai dit mais pourquoi pas puisque en fait, c'est quelque chose de complètement complémentaire c'est quelque chose de qui peut venir en, en, en plus qui ne, qui ne vient pas interférer si aujourd'hui je suis dans le bien-être et la santé avec une compagnie et puis je prends une deuxième compagnie dans le bien-être et la santé forcément à un moment donné je me tire une balle pied parce que à quel moment je vais pouvoir choisir l'un ou l'autre alors il y a des gens qui disent ouais mais et j'ai des gens dans l'équipe qui ont fait ça et qui ne sont plus là d'ailleurs aujourd'hui. Ils ont dit « Ouais, mais notre compagnie de marketing de réseau, elle est sur du niveau haut de gamme. C'est des produits très, très efficaces, donc forcément qui ont un coût. » Et du coup, euh, ben, des fois, ça bloque au niveau du prix. Donc, je vais rentrer dans cette compagnie en parallèle qui a des produits de moins bonne qualité, donc des prix beaucoup plus abordables, parce que ça me permettra de choisir « Ouais, mais c'est compliqué. » C'est compliqué parce qu'à quel moment je sors une carte ou une autre Moi, je vais vous dire par expérience, que ce soit sur mes clients ou mes représentants, j'ai toujours, je dis bien toujours, été surpris dans un sens ou dans un autre du montant de ce que les clients ou représentants achètent euh, quand ils joignent ou quand ils arrivent. J'ai des gens qui avaient très très peu les moyens, qui se sont offerts des produits, je me suis Waouh !» C'est juste une question de conscience de qu'est-ce que je veux acheter comme produit, qu'est-ce que je veux développer comme business. Et donc ça, Franchement, je crois que même avec une énorme expérience, même après des années d'expérience, on ne peut pas, ou en tout cas, moi j'ai envie de vous dire, je conseille pas de se mettre trop à la place des gens parce que c'est vraiment à l'intérieur. Je vais vous rappeler quand même que quand on est rentré dans cette aventure avec Anne, on a décidé de, de tester beaucoup de produits parce qu'on voulait savoir de quoi on parle, on voulait avoir notre propre expérience avec tous ces produits. Et donc on a cassé la tirelire, mais c'est une tirelire qui s'appelle La Banque en fait. On ne le regrette pas, bien entendu, mais on a trouvé ce qu'il fallait. On n'avait pas les moyens de, de, de se les payer, mais on a trouvé ce qu'il fallait pour démarrer cette activité et au contraire de, de le regretter. Aujourd'hui, on est bien content d'avoir fait comme ça. Pourquoi aujourd'hui, moi, je déconseille de développer avec plusieurs marketing relationnels un, parce qu'on me l'a conseillé et qu'à un moment donné, euh, les gens qui me suivent le savent, j'ai perdu un peu de temps, ne serait-ce qu'un an, 365 jours, à vouloir refaire les choses que m'enseignaient des gens qui, avaient, qui étaient passés par là avant moi et qui savaient qu'il y avait une grosse organisation, des gens qu'on appelle des « leaders » et qui m'enseignaient comment faire ça correctement mais moi je lui non mais moi je vais t'expliquer parce que moi je sais mieux, moi ancien hôtelier j'ai déjà géré et managé des équipes donc je vais t'expliquer comment on fait comme je suis tombé sur des gens absolument adorables bah, ils m'ont laissé faire, ils m'ont laissé me planter parce que des fois c'est en se plantant c'est par l'expérience finalement qu'on y arrive le mieux parce qu'on va se, lamentablement se planter, je vais y arriver et aujourd'hui dans mon équipe, j'ai des gens qui veulent faire comme moi j'ai fait, ils veulent réinventer la roue, faire une roue plus carrée que ronde parce qu'elle va mieux rouler. Et je les laisse faire aussi, je, leur, je suis juste là pour leur dire, écoute, moi je te conseille de suivre vraiment ces formations qu'on a en place parce qu'elles sont au top du top, elles vont te faire gagner du temps, mais si tu veux faire comme moi j'ai fait au début, c'est-à-dire que tu veux tester autre chose, fais-le, parce que peut-être aussi tu peux tester un truc qui va fonctionner. Bref. Quand on regarde les gens qui, ont, qui réussissent aujourd'hui, qui ont réussi pendant toutes ces années en marketing relationnel, à ma connaissance, j'en connais pas, qui ont vraiment des belles réussites en développant sur plusieurs marketing relationnel. À quel moment je vais prendre quelqu'un, le positionner dans telle organisation ou telle organisation Comment je vais pouvoir mettre de l'énergie pour vraiment... Euh, L'idée mon équipe, pour vraiment accompagner les gens. Aujourd'hui, moi, je fais une réunion hebdomadaire. J'ai, à longueur de temps, à longueur de journée, j'ai des gens qui échangent avec moi dans mon équipe et je les aide à grandir, je les aide à réaliser leurs rêves, à réaliser leur... À, à mettre sur pied leur entreprise pour qu'elle soit prospère. Et comment je vais faire pour connecter à un moment donné Déjà, j'avais ça quand j'étais directeur d'hôtel. Vous savez, quand on était... Par exemple, vous étiez directeur d'un nouveau hôtel et puis euh, en parallèle de ça, vous avez aussi... Vous êtes aussi directeur d'une deuxième enseigne qui est un Ibis. C'est la même marque, c'est accord, mais les deux sont quand même, il y a, on a un positionnement 4 étoiles, un positionnement 3 étoiles, on est sur deux produits radicalement différents. Waouh Pas simple C'est un petit peu la même chose. C'est un petit peu la même chose. Donc, déjà, moi, c'est le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est comment, pourquoi regarder à un moment donné, enfin, pourquoi ne pas regarder ceux qui ont réussi et de se dire, mais si finalement, les grands leaders de ce monde, les, ceux qui ont vraiment des gros revenus, tous les mois, pourquoi à un moment donné, je ne ferais pas comme eux Pourquoi je ferais autrement Il y a bien une raison pour laquelle ils ne sont pas comme un VRP multicarte. Il y a bien une raison pour laquelle ils n'ont pas telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie, telle compagnie. Et ça doit... Il doit y avoir un truc. Après, être client de plusieurs compagnies parce que j'ai besoin de trouver autre chose autre part, ça, c'est pas délirant. Si à un moment donné, vous êtes dans une compagnie, par exemple, vous êtes dans une compagnie de voyage et puis vous avez besoin de produits en bien-être et santé, que vous soyez euh, en train de développer votre compagnie de voyage et puis vous venez me voir, moi, pour le bien-être et la santé, ça, c'est cohérent. Maintenant, on a aussi un produit voyage. Alors, c'est ça qui est énervant aussi. Et c'est ça que je voulais vous dire et je vais sûrement, je vais regarder l'heure, ouais il faut que je finisse par là. On est aussi dans une compagnie aujourd'hui avec un chère personne, c'est au-delà du CEO en fait, depuis la fusion, il est passé au-delà du CO. On a quelqu'un qui a des ambitions énormes pour la compagnie. Et c'est vrai que depuis qu'on est là, on a un catalogue qui s'étoffe de plus en plus et on couvre une gamme de plus en plus importante puisque, au-delà des produits bien-être et santé qui, qui s'agrémentent, ça se dit qui s'agrémentent, je vais le dire. Je ne sais pas si ça se dit, mais je vais le dire. Donc, on a de plus en plus de choix dans notre catalogue, toujours avec le le, le fil conducteur des produits naturels, des produits qui sont sans OGM, qui ne sont pas testés sur les animaux. Bref, on a quelqu'un à la tête des produits qui est absolument drastique et c'est pour ça quand on rachète des compagnies, ça prend un petit peu de temps, ça se compte en mois, voire en années avant que les produits soient disponibles pour tout le monde parce qu'il faut que les produits passent à la moulinette et qu'ils soient vraiment conformes à ce qu'on veut, au niveau de, de, de qualité de ce qu'on veut aussi et c'est ce que je vous disais Là, on, récemment, et on va avoir ça, normalement ça va ouvrir d'ici la fin de l'année, on a la compagnie a racheté une compagnie de, mar de marketing relationnel en cosmétiques. Quand on voit la définition de ces cosmétiques, ils sont absolument incroyables. Je me demande même si je vais pas me maquiller. Je sais pas. Parce que sincèrement, ils sont tellement incroyables que je me dis « pourquoi pas ?» Non, je déconne. Non, mais pourquoi pas, finalement <rire> Et en fait... Donc on a ça, on a déjà notre catalogue qui augmente, augmente, augmente. Donc on a de plus en plus de choses. On a un produit voyage, on a même un produit, euh, euh, comme on dit, euh, bijoux, etc. à des prix euh, défiant toute concurrence. Bref, on a plein de choses. Euh, alors ces produits-là, ils sont, sont pour nous, pour les représentants, d'accord. Donc ça fait aussi, c'est vrai que ça fait aussi que je suis pas, euh, je suis pas focus à me dire ouais, mais on a, on manque de trucs. Il faudrait que j'aille chercher ça à droite ou à gauche. Euh, donc ça aussi, ça joue, c'est vrai C'est vrai que si je suis dans une, une, un marketing relationnel qui va par exemple faire euh, uniquement, euh, j'en sais rien moi, des huiles essentielles à tout hasard, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, je peux me dire, tiens, et si j'allais voir ailleurs pour avoir d'autres gammes Et je pense à personne en particulier quand je parle du l'essentiel, parce que si vous pensez à la même compagnie que moi, vous savez comme moi que c'est une très très belle compagnie, une très très grosse compagnie aussi, si vous pensez à la même que moi. Donc voilà gros, grosso modo pourquoi moi je développe. Alors si vous m'abordez pour essayer de me vendre votre compagnie, vous savez, c'est mort. Parce qu'aujourd'hui, on a une grosse équipe avec mon, mon épouse, on a des, une vision très très grande et lointaine de ce qu'on va faire avec la compagnie dans laquelle on est aujourd'hui. On n'est vraiment pas prêt de quitter. On a le meilleur plan de rémunération de toutes les compagnies de marketing de réseau. Il est en cours de brevetage donc suivez euh, ce qui se passe bientôt, ça va être officiel. Donc, je ne vais pas aller voir ailleurs. Tout simplement, ça me paraît complètement normal. Euh, et c'est parfait et c'est pas pour ça qu'on va se fâcher parce que vous, vous êtes dans une autre compagnie et que vous êtes super bien dans votre compagnie aussi. Et à un moment donné, je vous recommande même de rester dans cette compagnie si vous y êtes bien. C'est parfait comme ça, mais mettez toute votre énergie et tout votre focus sur ce que vous faites dans cette compagnie. Je vais m'arrêter parce que je sens que je vais dépasser les 10 minutes et c'est pas parfait pour pouvoir, pour pouvoir partager ça sur les autres réseaux. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt et puis euh, portez-vous bien. Bye bye